Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment créer euh, une table de, de données donc on va appeler euh, la table client hein, pour l'exemple dans une base de données qui s'appelle euh, ma banque alors dans cette table client on va créer euh, trois, trois informations on va, pouvoir, on va pouvoir enregistrer trois informations pour chaque client la première ça va être un identifiant, euh, donc une clé primaire euh, pour, euh, pour chacun de nos clients pour pouvoir les distinguer et après, on va stocker leurs noms et leurs emails. Euh, pour simplifier, on va dire qu'ils font une centaine de 100 caractères au maximum, euh, tous les deux. Donc, on a trois informations à stocker dans une table qui s'appelle client. Et cette table, il faut euh, la stocker dans une base de données qui s'appelle ma banque. Alors là, je suis connecté au serveur de base de données. Je vais euh, me, me placer sur la base de données qui s'appelle ma banque. Donc euh, voilà, ici, on voit qu'on qu est, qu est bien avec, en train de travailler avec la, ma banque. On va regarder la, la liste des tables qui sont à l'intérieur de, de cette base de données. Donc euh, un petit set, donc actuellement, on n'a aucune table. Donc nous, on va créer notre table. Alors pour faire ça, donc, on fait un create table. Après, il faut nommer la table. Donc ici, elle s'appelle client. Et ensuite, on va ouvrir une parenthèse pour mettre... Euh, chaque euh, information qu'on désire euh, souhaiter dans, dans, dans cette table alors on va aller à la ligne, hein. quand on est avec euh, MariaDB le fait d'aller à la ligne ça valide pas la commande, hein. ce qui finit la commande c'est le point virgule donc là le, le, le prompt, l'invite c'est euh, un prompt qui dit il faut continuer à, à saisir la suite de la commande donc là on va dire que c'est id client notre euh, champ d'information. il faut le typer donc on va dire que c'est int. Et comme c'est un champ un peu spécial, euh, on a la possibilité de dire auto-incrément. Et donc là, en gros, ce que ça veut dire, c'est que euh, MariaDB euh, se débrouillera pour euh, donner la valeur de ce champ, et sachant qu'il sera toujours différent, quel que soit le client. Donc ça, c'est vraiment intéressant, parce que c'est ce qu'on veut. Hein. Alors après, on va donc on fait un entrée, voilà, j'ai bien mis un, une virgule à la fin de la ligne. Après, on avait le nom, donc 100 caractères au maximum, donc VARCHAR200, c'est le type, virgule pour passer, parce que j'ai encore une autre information à mettre. Après, on a dit qu'on avait l'email aussi, donc VARCHAR200, et là, une virgule on va encore préciser quelque chose que euh, notre clé primaire c'est euh, ID euh, client donc qui et là on va préciser entre parenthèses le nom de cette clé donc c'est doit être un champ qui existe déjà donc c'est euh, voilà on a ID client ici alors ici euh, je mets pas de point virgule parce que euh, j'ai ces quatre euh, informations euh, qui sont intéressantes pour la création euh, de la table euh, il va falloir que je ferme euh, cette parenthèse là. Voilà, ici je vais préciser euh, le moteur euh, de base de données qu'on utilise pour gérer cette table et donc on va dire que c'est InnoDB. Voilà, donc c'est euh, un moteur de base de données qui est intéressant à utiliser. Euh, pour respecter euh, toutes les contraintes, clé primaires, clé étrangère. Donc là j'ai mis mon point virgule de fin de. de Alors là j'ai une erreur. Alors voilà, j'ai fait une faute de gros doigt. J'ai mis Varcha ici. Alors on va re rentrer la, la commande. Donc là j'utilise l'historique avec les flèches, je re-rentre. Hein. Je remonte dans les commandes. Donc là je mets create Ici il faut que j'aille récupérer id auto-incrément, ici je récupère la ligne varchar qui est bonne ici, voilà, donc là je vais dans la ligne je fais la correction varchar voilà, je fais entrer je récupère la ligne qui me dit que la clé primaire voilà, et je récupère la dernière ligne inodb donc là je refais, voilà donc la query ok, donc la, la commande s'est bien déroulée, alors on va quand même regarder si, euh, tout à l'heure on avait regardé avec show tables si euh, cette table a bien été créée parmi nos tables de base de données donc là on est content, il y a la table client, donc tout va bien après si on cherche à voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette table donc select, select étoile from client donc ben voilà, un petit set, il n'y a aucun client euh, plus tard, une fois, après avoir utilisé ma, ma base de données, si un jour je me dis ouais mais qu'est-ce que j'ai dans ma dans, dans ma table client, donc qu'est-ce que je peux mettre comme information, donc une manière de faire, si on peut faire un describe de client là ça nous redonne qu'il y a quatre champs d'informations ça nous redonne leur type, euh, le fait, est-ce qu'ils peuvent avoir euh, la valeur nulle ou pas. Donc, est-ce qu'on est obligé de leur donner une valeur bah, Pour l'idée client, c'est obligatoire parce que c'est une clé primaire. Voilà. Et en plus, c'est un champ qui est auto-incrémenté. Et on peut aussi, si on le désire, faire un show client qui va nous montrer donc table client qui va nous montrer comment faire pour euh, recréer euh, le, la table client. Donc, euh, bah, arrivé à ce stade, donc on a bien notre table client dans notre base de données Ma Banque. On a réussi notre mission, donc tout est parfait. Donc, euh, bah, sur ce, je vous dis euh, merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir.